Ça y est, on a assez de données pour réaliser une première vidéo pour voir l'équilibrage des classes, DPS au niveau du pré-patch de World of Warcraft. Ouais, 3 jours et demi de données, on est bon On est bon, on peut savoir quelles sont les classes qui tirent leur épingle du jeu, celles qui tirent leur épingle vers le bas, voilà, plutôt vers le bas. Dans cette vidéo, on va voir ce graphe-là, donc je vais te l'expliquer, tu vas voir un petit peu comment ça marche, tout ça. Et on va parler du raid, on va parler un petit peu des classes qui s'en sortent bien, alors après c'est du pré-patch, c'est temporaire, etc. Mais moi ça me fait kiffer de savoir qu'est-ce qui Se passe à l'état actuel dans le jeu, donc je le fais. C'est parti pour voir tout ça. Donc ce graphe là il prend tous les logs qui ont été faits sur Nihalota en mythique. Ok, donc déjà voilà, voilà. Ensuite il y a un système de percentiles. Les percentiles c'est le, un pourcentage pris sur les logs par rapport aux performances des joueurs. Typiquement, si on clique 95% percentile, ça nous donne un graphe qui est celui là. Et en gros, ça va prendre les 5% meilleurs logs, des 5% meilleures performances pour chaque type de log sur des spécialisations. Donc il y aura les logs des 5% meilleurs en prétrons, des 5% meilleurs en démo à etc. Et ce graphe-là, il prend tout le monde et du coup, il te met une moyenne, des plus bas, la, le, du truc moyen et du bec qui a été le plus haut. Et ce qui est intéressant dans le fait de ne pas juste directement prendre le 95%, c'est que sur ce graphe-là, ça peut te donner d'autres informations. Typiquement, sur ce graphe, chassez et des ventes des mots Pourtant, quand on regarde bien, au total, sur les plus hauts, c'est quand même les démos Affli qui sont devant. D'ailleurs, si on regarde sur ce graphe-là, Affli est devant BM. Ça peut vouloir dire pas mal de choses, une des interprétations possibles, est que BM est une classe qui est plus accessible, donc qui va permettre aux joueurs un petit, qui sont un petit peu moins expérimentés de réussir à mieux tirer leur épingle du jeu ou qui ont moins un staff adapté, alors que Affli est une classe qui demande quand même beaucoup plus de, de skills, de faire attention, de s'adapter aux nouvelles spécialisations qui est complètement différent d'avant, alors que le gameplay de BM n'a pas tellement changé. Et du coup ceux qui y arrivent le mieux réussissent à en tirer encore plus partie et on peut voir qu'en plein potentiel un démo à Flea est potentiellement en tout cas avec les données qu'on a meilleur qu'un chasseur BM sur les fights de Nihalota Du coup on va déjà voir qu'est-ce qu'on peut en tirer globalement au niveau de ce graphe Bon un truc assez hallucinant que je trouve euh... mais bon sans doute parce que sur Shadowlands c'est plus ou moins la même chose on a une séparation haut de tableau égale caster, bas de tableau égale mêlée. Voilà, bon, bon c'est assez simple. Hein. Ça, prêtre ombre, c'est un caster, chasseur BM, c'est un caster, démo c'est un caster, mage arcane, caster. Bah, j'ai <rire> un DK Bon, à part le DK qui vient un peu squatter le tableau, on reprenons notre vrai rythme. Mage c'est un caster, chamelem, c'est un caster, chasseur précis, c'est un caster. Druide équilibre, c'est un caster Et ma feu, c'est un caster. Après, si on a le démo euh, destru qui se voit à peu près que le survie. Le reste, bim, les mêlées. Donc, il y a tous les casters qui se mettent bien. Et globalement, on peut voir que les mêlées, <rire> c'est un peu la galère. Comme tu peux le voir, au niveau du graphe, après, il y a pas mal de choses qu'on peut voir. Typiquement, euh, vu qu'on a absolument tous les personnes on a quand même des trucs qui peuvent être un petit peu intéressants à regarder. Par exemple, ici, au niveau des Hunts survie, ils sont assez hauts. Cependant, les meilleurs survie, les, euh, les meilleures survie euh, ils n'ont pas réussi à... Euh, vraiment partir. Donc, tu es quand même assez limité par la classe. D'ailleurs, si on regarde au niveau du 95% personnes, le chasseur survie, il est dans les derniers. Donc, c'est une classe qui est relativement assez maîtrisée, qui a pas eu trop de modifications au niveau de son gameplay, et donc qui ira beaucoup plus difficilement plus haut. C'est ça qu'il faut voir. C'est pour ça que je veux, euh, veux t'en parler, parce parce que par exemple, si on regarde le Druid Feral, il est très bas. Okay il est très bas, il est au plus bas possible hein, le Druid Feral. Une des explications potentielles, il y en a plusieurs, c'est que la classe a quand même été changée. En termes de talent, en termes de façon de jouer, en termes de rotation. Notamment par exemple au niveau du dernier talent, Blood Talon, Qui fait que tu dois mettre 3 compétences différentes dans, qui génèrent des points de combo dans une frame de 4 secondes. Qui te donne 2 charges et qui fait que tes prochains finisseurs font 30% plus mal. Bon déjà, apparemment, c'est bugué, ça n'augmente que 10%, donc déjà, ça ne l'aide pas, parce que sur le papier, c'est le truc à prendre, c'est vraiment fort. Mais en plus, du coup, ça force les joueurs à faire des rotations qu'ils ne sont pas habitués à faire, et du coup, potentiellement, bah, ils peuvent se foirer. D'ailleurs, de la même façon, j'ai vu sur les sims, aujourd'hui, sur le Feral, que l'ordre qui est donné, il n'a rien à voir, il est complètement débile. C'est-à-dire que la simulation, à l'heure actuelle, n'a pas eu le temps de s'adapter au nouveau gameplay, à une nouvelle rotation du Feral. Du coup, il y a plein de trucs... Ils font absolument pas sens, ils font des trucs qui sont contre-productifs au niveau de la simulation. Du coup, un potentiellement, si tu sim, tu peux te mettre dans le mauvais sens, c'est-à-dire que tu peux euh, potentiellement suivre la sim, mais puisque la sim elle fait n'importe quoi, bah ça va pas, tu vas pas en tirer les parties pleinement. Et genre de trucs qui peuvent être assez vicieux après, c'est normal. Genre, euh, le site qu'on utilise, Redbot pour les sims, euh, c'est monstrueux, c'est un énorme travail, etc. Et il faut qu'ils leur laissent le temps de se mettre à jour. Donc, je jette pas la pierre, je dis juste que ben ça y joue. Les joueurs ne sont pas habitués des sites de sim ne sont pas habitués, c'est difficile et clairement il y a encore des choses à voir au niveau du druide feral. Il n'a pas dit son dernier mot et il a cet endroit-là, il y a également des changements potentiels maintenant avec le cœur du fauve, le fait de dépasser en chouette acquis ou même bah, au niveau de la gestion des talents ou l'optimisation qui reste à voir, qui reste à définir et c'est pas marqué dans le marbre. Et c'est aussi à ça que nous sert le prépatch, c'est que même si du coup t'es influencé, t'es biaisé parce que t'as été très, très déshérite etc., qui vont changer et tu débloqueras de nouvelles compétences. Hey Il y a des trucs à voir Et ça, c'est ce qu'entre autres nous permet de voir ce graph de percentile Et ben, ce qu'on peut savoir au niveau de la mise à jour Globalement, on peut voir également que Chasseur BM et des Moafi sont vraiment très très hauts Genre, le SP, il y, y, bon, y a rien à dire SP est largement au-dessus SP, il a eu une refonte de sa maîtrise Une refonte au niveau des apparitions Une refonte au niveau de sa façon de gérer la forme du feed Et au niveau de ses talents D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo sur le prêt de Si t'as envie de savoir, n'hésite pas à aller checker Mais du coup... Il y a plein de raisons qui font que le pré-trombre est complètement fort. D'ailleurs, on peut checker rapidement le pré-trombre. Là, c'est un fight mono-cible. On est sur Shadar, le mec qui a parcé le plus haut en pré-trombre. Nathalia, qui est un gros joueur de prêt trombre Son pool, son pool sur, sur le pré-patch, hein, bordel, sur le pré-patch, il va à 20 000 en mono-cible. 20 000 de DPS en mono-cible. Alors, OK, il y a le buff mage, 5%, il y a l'ABL, il y a la bouffe, euh, etc. 20 K à l'open. Ça, c'est prêtre ombre. Ok? C'est forcément intestable. Il y a, y a que le mage arcane qui peut burst de À ma connaissance, en tout cas, à l'heure actuelle. C'est énorme donc forcément il prend un pool monstrueux derrière il a quand même un épaisse qui est <rire> plus que très correct et évidemment quand il récupère de nouveau là donc c'est 1 minute 30, sa va forme il fait quoi il la repose et floup <rire> il remonte de nouveau très très haut on peut voir que bah peste dévorante, c'est un nouveau sort qui a été ajouté sur le prêtre ombre pour shadowlands et qui fait extrêmement mal les apparitions font toujours très mal donc ils vont chercher un cap de crit etc et du coup elles mettent des patates monstrueuses on peut voir également que bah du coup il utilise évidemment Mind Blast et Void Bolt en cooldown et que ce sont les trucs qui font le plus mal et également le creuser des flammes à l'heure actuelle est assez goldé donc il y a pas mal de raisons qui font que bah ouais forcément il se met bien en plus il est caster donc il bénéficie du compendium qui, euh, il peut faire déjà les double gemmages au niveau de sa stat principale, qui est l'intelligence, donc que quasiment tout le monde fait, et il bénéficie également de compodium, comme les autres casters, qui est le trinket, niveau 78, qui fait grave mal, d'ailleurs, si on va checker, il est ici, niveau 72, pardon, qui fait que ça booste ta... Bref, il y a genre de tricks, au niveau de genres de, de trinkets, qui aident, entre autres, les, les casters à se mettre devant. Mais quand même, c'est énorme la différence qu'ils les ont creusées, regardez ça, regarde ça, regarde ça, bordel, c'est insane. Bon il est quand même suivi de pas très loin du démo Affli et du BM Qui sont des classes qui en voient très bien Le BM c'est inattendu mais c'est très azérite. Ça a porté la classe de ouf du coup, il continue de faire très mal. Derrière, on peut voir que le Maj se va, se vaut à peu près avec le Maj Frost à l'heure actuelle au niveau des logs, ce qui est très correct. Après, Maj c'est plutôt une spé euh, raid, raid, Red. Enfin, Mage Frost, c'est une spé tu peux la jouer partout. Tu la joues en donjon, tu la joues en raid, tu la joues en PVP. Hein. Enfin, tu peux la jouer un petit peu partout. Le DK 1 pied qui s'en tire très très bien, entre autres entre autres grâce à ses anérites et compagnie, et qui réussit vraiment à tirer son épingle du jeu. Et d'ailleurs, on peut voir même le DK Frost, et pas si bas que ça au final. Ils s'en tirent plutôt bien. Dekar, qui est une classe qui profite à fond du vrai patch. Et si on va voir plutôt en fond de tableau, alors il y a très les démos sont bas, mais alors il y a un autre, un autre truc à voir aussi, c'est qu'en démo démono, il n'y a eu que 103 logs. C'est pas possible de réellement se baser sur ça. Donc pareil, on peut voir d'ailleurs que le chasseur survit, 72 logs. Euh, bon en, en dessous de 500 c'est chaud quand même tu vois genre feral à la rigueur c'est acceptable 430 c'est acceptable 430 sur un feral mais derrière 103 logs sur le démo démono et 72 sur le survie bon le survie ayant pas bougé pas trop en tout cas pas du tout d'ailleurs pour être exact c'est pas très surprenant à part qu'il a perdu la corruption euh, vu qu'il n'y a pas de changement au niveau de sa classe de ses talents à part le fait qu'il a récupéré le kill shot Bon, <rire> Mais par contre le démo des monos je pense qu'il reste beaucoup à prouver et en vrai ça m'étonnerait pas qu'il repasse devant les mêlées une fois qu'il sera joué à plein potentiel par les mecs qui ont envie de parse et de faire des trucs sympas en démo Donc ça c'est également un truc à prendre en compte hein, au niveau des graphes, hein. c'est pour ça que c'est un premier aperçu, ça nous donne déjà une bonne idée mais il reste des choses à faire, typiquement c'est pareil Warfury il y a eu des changements au niveau des talents et tout Potentiellement la bonne façon de jouer c'est de prendre le talent qui va changer ton sanguinaire et ton coup déchaîné et c'est pas de prendre l'habituel Donc voilà il y, y a des trucs à faire, il y a des trucs à vérifier, il reste encore des modifications qui peuvent venir on peut voir d'ailleurs que les rogues, euh, les 3 spés se valent. <rire> Ce qui est assez marrant d'ailleurs, Outlaw est un petit peu devant. C'est-à-dire que l'aspect la combat du voleur est un petit peu devant les autres. En fait, ils ont fait des modifications qui fait qu'en mono cible, du coup, il est meilleur. Tu prends des talents exprès et compagnie. Et au final, en mono, il arrive à se tirer, tirer aussi bien que les autres. Et là, on peut voir sub. Ok, il y en a un qui est un peu plus haut. Et suivant les boss, ça dépend. Mais globalement, à l'heure actuelle, l'aspect hors la loi fait à peu près les mêmes dégâts que l'aspect finesse qui fait à peu près les mêmes dégâts que l'aspect assassination. Sur alors que côté Shadowlands, c'est le sub qui est largement devant, mais grâce à ses conduits, il a des conduits monstrueux, et euh, ses légendaires, bon alors elles ont changé, euh, c'est plus la même qui est priorisée, mais ça reste très fort sa légendaire qui est le plus joué, en outre, en plus à l'heure actuelle sur le raid, dès qu'il y a des dégâts de zone à faire, en sub, t'es un peu triste, genre Vexiona et compagnie, parce que tu n'as pas ton now zone, elle est débloquée que des 50 à 60. Donc il y a pas mal de petits trucs à prendre en compte comme ça, mais c'est quand même intéressant de voir que les trois Spérogs sont à peu près au même niveau à l'heure actuelle. On peut voir d'ailleurs que le mâche-feu, bon, il se débrouille toujours, il est au même niveau que le Drudecky, qui est pas trop mal non plus, le Chamellem qui se met quand même plutôt bien, plutôt dans le panier du haut, côté Chamellem, avec le chasseur précis, qui se débrouille pas trop mal non plus, mais c'est pareil, je pense que Shadowlands va lui faire beaucoup de bien, mais on peut voir qu'avec sa salve et tout, il a quand même des bons, des bons trucs, et après, bon, on a les classes habituelles, hein, les classes un peu, un peu où c'est plus compliqué. On a le petit palerette, le DH, euh, le, cha le chaméliou et le moine windwalker, le druide feral. Les, les SP un petit peu, un petit peu, entre guillemets, bizarres, les spés où t'as que une spé dps, mêlée d'une classe, donc, bah, un marche-vent, feral, Paladaret, etc. C'est c'est des classes qui vont, Souvent un petit peu plus, euh, bah en tout cas à l'heure actuelle, un petit peu plus de mal à tirer leur épingle du jeu en raid, qui se débrouille très bien, euh, enfin qui se débrouille bien sur les mythiques plus et compagnie. Après, en soi, si on regarde, ok c'est en dessous, ok c'est en dessous, mais... mais bon. À part le prêtre ombre, le démo affli et le chasseur bm qui sont vraiment au dessus, on va dire à partir du chamelem, qui est à 80 là, genre euh, le Marchevent il est à 70, bon les rogues à 74, ça, ça va tu vois genre le Palret et compagnie, ça va, ils se débrouillent, ça, ça reste correct c'est en fait à partir du mois de vent où ça commence vraiment à être galère genre Marchevent, Amelio, survie, les DH c'est vrai que c'est des classes qui ont du mal à réussir à tirer leur épingle du jeu et bien par à l'heure actuelle pareil pour le war Warfury, hein, c'est euh, assez chaud patate pour lui d'ailleurs si on va regarder au niveau des DH rapidement Ouais, bon, voilà. Il y a quand même des DH qui, sur mode, arrive à tourner à plus de 5000 de DPS. C'est quand même très correct, hein. Ce qui traque à 4100. Bon, alors c'est un petit peu plus bas, mais... Déjà quand je vois du mot 5100 DPS Je me dis ok c'est pas mal déjà Il y, y a des trucs à faire Tu vois c'est des fights assez mono cible Pareil pour Shadar Et généralement c'est là où tu as la faiblesse hein, du, euh, du chasseur de démons Parce que la plupart de tes compétences Où tu as pas mal de trucs qui tapent en zone Typiquement on peut voir qu'en mono ils prennent Demon's Blade Ils prennent le, le Unborn Chaos Et euh, du, du coup la charge hein, C'est quand tu mets ton d'immolation Ça pose un démon derrière Ça fait grave mal ce truc On peut voir qu'évidemment ça joue toujours les Furious Gaze Donc typiquement si on va mater les petits DH Comme par exemple IDH, qui est un tout petit peu plus bas mais on, du coup il est en anglais donc c'est plus simple de trouver normalement ce qui se passe c'est que voilà le creuset des flammes il met énormément de dégâts chez eux parce que euh, parce que du coup ça le fait proc un masse le fait d'avoir autant de hâte pareil pour les lethal strike, pour les euh, genres de trucs qui permettent toujours à la classe de se débrouiller d'être pas si mauvaise que ça même si bien sûr comparé à un prêtre rompe qui poule à 20k euh, bon voilà là on peut voir par exemple le poul du deuxième dh sur shadar Bon, le plus haut qui monte, c'est à 6K. On est loin, on est très très loin des 20 000 qui est capable de faire un prêtron. Et du coup, ça sera tout pour cette petite analyse rapide. Donc, je te le fais assez court parce que j'ai prévu de faire des vidéos. On va commencer par le Prêtre-Ombre de 5 minutes où on va dans le détail de voir pourquoi telle classe est aussi forte. Typiquement, la première, ce sera pourquoi le Prêtre-Ombre est aussi fort sur le pré-patch. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, on va prendre dans le détail qu'est-ce qui se passe. Donc, on, comme j'ai pu te montrer rapidement au niveau des trinkets, au niveau des traits, au niveau de la refonte de la classe, au niveau de la nouvelle gestion de la maîtrise, au niveau, de par exemple, du mot de mort et ce genre de truc qui a été revu. De pourquoi pourquoi tout ça, ça synergise aussi bien et ça en fait une classe qui est aussi démente Mais on va voir rapidement également au niveau des rotations de quelles sont les rotations qu'ils font quel est, ce, quel est le cycle DPS et qu'est-ce qu'ils prennent comme stuff pour en arriver là on va expliquer ça dans le détail et ça sera la prochaine vidéo sur le sujet je te laisse me dire ce que tu en penses, qu'est-ce que tu penses de l'actualité au niveau des DPS, au niveau du pré-patch est-ce que t'es triste parce que c'est le pré-patch et puis de toute façon euh, ça part dans deux mois est-ce que t'es heureux parce que tu dis plus tard c'est quand même cool, ça fait des nouveaux trucs ça me permet de tester un petit peu ma classe avant Shadowlog et quel est le type de classe que tu joues d'ailleurs simplement N'hésite pas donc plus à t'abonner si tu veux davantage de contenu Je te souhaite une excellente journée Prends bien soin de toi et on se retrouve super vite